Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 166 et j'ai nommé le Great White Shark de Dubon Select Toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un produit Dubon Select je pensais que c'était tout simplement Dubon euh, mais on sait qu'il y a deux marques de commerce ça c'est le haut de gamme euh, à 4$ et 4$ et 30 sous de plus que les produits du bon, les produits du bon, euh, c'est 25 dollars. Ça, c'est 29 dollars et 30 euh, En passant, il n'est pas euh, disponible. Euh, il y a plusieurs produits de du bon Select qui sont pas disponibles. Euh, mais il y, a, il y a un produit qui est là c'est le Afghani Cookies. Euh, je vous le recommande. Il a très bon goût. Le Afghani Cookies, en passant de du bon Select, je suis un peu surpris qu'il est en ligne quand que le Sensi Star le Great White Shark, ne sont pas là. Donc, euh, du bon select quand même un peu plus haut de gamme, euh, on l'a vu, on l'a vu avec euh, différentes vidéos, le Sensi Star, le Afghani Cookie, euh, on l'a vu, on a vu la différence. Donc, euh, j'ai regardé aussi sur le site de Leafly, euh, un peu moins d'informations sur ce cannabis là pourtant, il y a euh, 25 ans, excusez-moi, il y a 22 ans, en 1997, ils ont gagné le premier prix, le Great White Shark, euh, le premier prix de High, ten, high time Cannabis Cup. Euh, Ce n'était pas le Weedman Cannabis Cup, mais bien le High time Cannabis Cup. Je pense qu'il y avait un magazine avec ça, High time Des fois, on peut l'appeler Great White Shark, on peut l'appeler aussi White Shark et aussi Peacemaker. Donc, euh, il y a des petites différences là, avec euh, les années. Euh, donc, c'est ça. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper avec euh, le Great White Shark euh, qu'on a connu avec Weedman à ses débuts avec le produit avec CBD. Euh, le produit était de Med Relief. Euh, je pense que c'est San Rafael. Euh, je vais pas me tromper entre San Rafael et Altavi. Je pense que c'est San Rafael. Euh, le Great White Shark, quand il y a du CBD, souvent le THC est. En, en bas de 10, hein? on sait que les produits balancent, balancent, euh, ou équilibrés, comme on dit. Hein? Il y a du CBD, du THC. Euh, souvent, quand les produits sont équilibrés, c'est rare qu'on mette l'emphase sur le THC. Donc, euh, on a souvent été... Euh, à la SQDC, on nous, a, on nous a souvent offert des produits avec CBD contenant peu de THC. Ça, c'était bien dit, hein? Mais là, ici, il faut faire très, très, très attention. Euh, fiez-vous pas aux voisins. Euh, je m'en ai à dire, même, fiez-vous peut-être même pas au, à l'employé de la SQDC. Vous savez très bien euh, que leur, leur, leur, leur capacité leur capacité à vous répondre sont limitées. Ils sont limitées. Prenez le temps de regarder le contenant. Euh, on sait des fois, c'est écrit « Blue Dream ».« Blue Dream », c'est pas du « Blue Dream ». ok. Poser des questions, euh, regardez, prenez... Eh, écoutez, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas prendre un produit de 15,5% Sativa. Quand on sait que les Sativa, euh, c'est lui qui peut faire peut-être paranoyer les gens, ceux qui ne sont pas habitués. Euh, si vous voulez du CBD puis vous prenez ça, vous allez passer un mauvais quart d'heure, euh, votre prochain 15 minutes... Euh, vous n'allez pas triper là, si c'est pas ça que vous voulez, vous comprenez. On rouvre ça ensemble, produit du Bon Select, le Sealed Bleu du Québec. On sait que l'Ontario c'est jaune, on a eu un produit de l'Alberta dernièrement, c'était rouge. On est excités les boys du Bon Select, c'est mieux que du bon. On rouvre ça les boys, le Great White Chart. seulement du THC. Seulement le produit, le Cannabinoïde qui nous fait buzzer. Toujours du soin, et du plaisir à rouvrir les contenants. Oh! On, va se On va se calmer. On va se calmer. On va enlever le papier ici. On va recommencer. Seal, le Great White Shark. On va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent comme arôme, non, on va regarder après. et boy! Ça fait longtemps que je l'ai. Euh, il serait -il supposé d'être sec. Le style de sécurité, il a l'air vraiment, vraiment sealé, va dire ça fait longtemps que je l'ai, les boys, depuis 7 juin. On va l'avoir, on va l'avoir, les gars, là. Hey, J'ai ça premier prendre mes dents. barouette, les boys! Ça, ça, mon homme, là, c'est euh, fruité puis... Euh, cariophilène. Non, c'est. Là, tu ce que je viens de dire. C'est vraiment euh, l'arôme du Great White Shark. J'avais trouvé, trouvé une terpène. Il y a une terpène. Il y a un goût différent des autres. Pareil comme le Great White Shark avec CBD. Euh... Jean, Jean m'avait donné un échantillon de CBD. Le Great White Shark, que j'avais déjà essayé. Euh... Puis là, en le goûtant, pour la deuxième fois de ma vie, j'avais fumé un 3.5 plusieurs mois. Ouais, c'est un arôme que... C'est une terpène qu'il y avait aussi dans le Shark Shock de EXO. Deux belles cocottes avec le reste. pas Beau, pas beau à l'œil, il se passe givré. Ta look, ça va mieux. Produit un petit peu plus gonflé. Les sativas, des fois, sont un peu plus gonflés. À pas un beau look, la cocotte a pas un beau look, euh, c'est cristallisé. Il euh, n'y a pas un beau look. Je suis un petit peu déçu pour le look. Je vais vous mettre une belle photo là, euh, vous allez comprendre j'imagine avec euh, ça, un peu de... Un petit peu de feuilles sucrées, mais faut pas exagérer, c'est pas si pire. Euh... C'est sûr qu'il y a une branche là-dedans, mais des fleurs, il y a des branches, c'est normal, c'est normal. Le look est pas super, on va l'essayer, on va le fumer, on va regarder la description. Mais le, la senteur, si tu as goûté le Shark Shock CBD, ça, il n'y a pas de CBD dans celui-là. C'est important, il n'y a pas de CBD. Mais j'ai l'impression que ça a la, la même odeur, un petit peu la même odeur que le Shark Shock CBD d'Exo. De et puis, euh, que le San Rafael aussi. Écoute, euh, ça a un goût particulier. Ça a un goût particulier pareil. Euh, ça me peut pas triper. Faut que je te dise qu ce que ça goûte, man. Faut que je te dise qu ce que ça sent. Ça a un petit peu de tout, man. Boisé. Euh, épicé. Faut, faut commencer à étudier les terpènes une par une, les boys. Il euh, faut que je décortique ça. Euh, la terpène du Great White Shark, du Shark Shock aussi, il y a une terpène qui sort, qu'il n'y ait pas dans les autres cannabis. C'est pas une terpène que j'aime, mais c'est juste que c'est un goût particulier. Puis, On peut associer ce goût-là à cette terpène-là. Euh, ça serait le fun, tu sais. Euh, Ça sent mieux de même, on dirait, ça sent plus sucré de même. Sucré pisé, hein? On va le voir ça. Sucré citronné moufette. J'ai le sucré, mais euh, j'ai pas les deux autres. Moi j'ai dit sucré épicé. On va aller voir les terpènes. La terpène épicée est pas là. Le cariophyllène est pas là. Il y a le myrcène. Le pinène, le limonène. C'est pas payé. Le sucré ressort plus. Alright. J'aime plus le RAW euh, Organic M que le, celui que la, le papier, euh, le carton est noir. Le carton noir, il est plus mince. Je sais Je peux pas te dire pourquoi, mais j'aime mieux celui-là. Peut-être juste le rouler. Le rouler, c'est mieux. Pour le fumer. Je sais pas, j'aime mieux lui. Lui, c'est l'organic. Organic M. Un produit qui a un seal de sécurité, comme ça, combien de temps qu'on peut laisser à la compagnie pour, euh, pour que ce soit acceptable, l'humidité? Si mettons le cannabis, il est là pendant 5 euh, ans. Peut-être que c'est normal qu'il soit sec. Mais après 6 mois, quand il est sec, est-ce que c'est normal aussi? Ou il faudrait que ce soit plus hermétique? Parce que finalement, ce cire là d'après moi, si c'est pas à cause que c'est hermétique, c'est pour le vol. D'après moi, on a ça pour le vol, pour pas que le monde enlève le collant, le débouche en vol. C'est quoi la compagnie, donc, euh, qui a pas de cire Canopy, je pense. Ils ne sont même pas dans une boîte de carton, en plus. Pour se faire voler, ça. On va exiger des cires de sécurité. Alright, man, un 6 iva 15.5 THC. T'es un petit peu résineux, t'es un petit peu collant pour les doigts, malgré qu'il était sec. Beaucoup de tricot, mais le look était pas beau. C'était. Euh, C'était pas beau. Du bon select, Great White Shark. Pas de CBD. Lui, il va pas m'enlever l'anxiété, il va t'en donner. Hey, pourquoi t'en fumes? Fait beaucoup réfléchir, le Sativa, en général. S'il si, si, si était juste sucré, euh, je l'aimerais. Mais il n'est pas juste sucré. Oh, shit. Le goût d'épicé pas là, là. c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire. Faut vraiment que tu mouilles quand il est trop sec. Si tu n'as pas pris le temps de mettre un boveda, Boveda, c'est des petites enveloppes d'humidité. Là, je vais en mettre un avec mon Great White Shark. Pas le choix. <coughs> Brûle-vous vraiment vite. Bon, mon verdict c'est sucré, mais léger, léger. <coughs> je suis pas capable de dire que c'est qu'il y a avec. Mais si c'est pas le épicé, ça doit être le terreux. Vu qu'il n'y a pas le. Vu qu'il n'y a pas le cariophyllène puis que je fais le Myrcène. C'est pas un top choix, là. Mais si tu veux essayer quelque chose de nouveau, essaye ça, mais. c'est standard, sais. À 29$. Euh trouver des affaires bien mieux que ça, le purple berry à 19$ c'est comme aussi bon que ça, que tu sauves un 10$. C'est pas, pas, pas, il se démarque pas, tu comprends? Il se démarque pas. T'sais. à 29$ euh, tout le monde va te dire d'aller chercher euh, le White Widow Haze, que j'ai jamais essayé encore. J'attends le facteur par contre. Euh, puis moi, je vais te recommander un que j'ai déjà essayé à 29 et 30, de Dubon Select, la même compagnie que le Great White Shark, le Afghani Cookie. Euh, si tu en as un à c'est le Afghani Cookie, qui est présentement sur Internet, sur le site de la SQDC. Mais il paraît que le White White ouais, il paraît que ça va être inévitablement dans mon top, futur top 5 Sativa. Le facteur s'en vient, inquiétez-vous pas. Je trouve ça spécial que le Great White Shark a gagné un prix de meilleur cannabis en 97 puis qu'avec les années, ben, on l'a appelé juste White Shark, juste Peacemaker, mais pas juste Peacemaker, mais Peacemaker, White Shark, Great White Shark c'est tout le même cannabis, mais encore une fois, il doit y avoir des différences, là. Pas mon Préféré, mais il y a des, des goûts bizarres. Euh, le goût bizarre, c'est vraiment le la terpène qu'il y a dans le Shark Shock de, de Exo, puis la terpène qu'il y a aussi dans le Great White Shark de Saint-Raphaël qui a du CBD, comme le Shark Shock a du CBD. Je te laisse là-dessus, mets-moi un pouce, abonne-toi, s'il te plaît. On approche 4000 abonnés, c'est super, et puis euh, je te réfère toujours sur mon Instagram. Oui, Le meilleur endroit pour communiquer avec moi en privé, c'est sur Instagram. Et euh, merci les gars. Ciao.